Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, alors là, je suis littéralement choqué, attristé par tout ce qui vient se passer. Premièrement, il y a Poutine qui vient, qui nous menace. Deuxièmement, il y a le Paris Saint-Germain qui a la possibilité de participer à la finale de Ligue des Champions au Stade de France. Nous, on vient, on se fait éliminer par Karim Benzema. Voilà, un Français qui vient, qui n'a aucune pitié pour les Français. T'as pas honte donc nous là, ça y est quoi, à chaque fois qu'on va venir en Espagne, c'est pour se faire laminer. Donc nous quand on vient en Espagne, c'est pas pour faire du foot. C'est pour faire des vidéos pornographiques où nous sommes les actrices. Et nous, nous, nous, tous les supporters, on n'est pas au courant. Donc le Paris Saint-Germain, vous êtes nuls à chier. Messi, rentre chez toi. Là, là, tu dois aller vivre dans un HLM. hein, Vu sur le cimetière. Mais c'est quoi ça hein Tu te rends compte de la nullité du Paris Saint-Germain T'as déjà vu ça Hein Pochette de Nino, rentre chez toi. Rentre chez toi. Pochette de Nino, tu pus la merde. Tes parents, ils t'ont mis au monde pour rien. Tu viens au Paris Saint-Germain pour rien foutre. Oh là là, là là, mais vous êtes trop nuls. Mais le Paris Saint-Germain, je comprends pas. Neymar, tu fais des trucs Netflix, c'est pour faire quoi T'étais assis sur quoi, là, quand tu faisais ton interview Netflix Hein Pourquoi t'arrêtais pas de bouger pourquoi tu pas de te gratter les fesses Voilà, c'est ça. Là, on a vu. Nul nullité. Tu veux aller jouer aux états unis Les états unis ne veulent pas de toi. Bon, Kylian Mbappé, tu fait euh, beaucoup de choses avec le Paris Saint-Germain. Tu as été absolument exceptionnel. On n'a rien à dire sur toi. Franchement, euh, va au Real de Madrid. Vis ta vie. Le Paris Saint-Germain, c'est nul à chier. Oh le Lord. Comment on peut perdre 3-1. Mais Benzema, mais toi là, tu dois plus jouer en équipe de France. Terminé. Voilà, donc là, on va commencer à faire du pied à Didier Deschamps pour que euh, il te remette au cachot. Parce que tu fais preuve d'aucune pitié. Je me demande si toi, tu n'as pas des relations avec les Russes. Mais comment on peut être méchant comme ça hein Éliminer le Paris Saint-Germain alors que nous, on a des rêves. On a des rêves. Les Marseillais vont se foutre de notre gueule encore pendant combien de temps Là, on perd en huitième de finale. Tu te rends compte Pochette de Nino, comment tu nous fais régresser, sale grosse merde! Oh là là, mais toi là, oh mais toi, oh mais toi, faut pas que je te croise. Hein. Oh là là, oh je vais te cracher un molard. Oh là, un gros molard sur le visage. Un gros molard sur le visage. Va... Tu vas pas pouvoir l'essuyer. Hein. Tu puis la merde. T'es nul. Vire, casse-toi. Va attendre du Paris Saint-Germain. Nul à chier. T'es nul. T'es trop de nul. Tout, tout, tout est nul chez toi. T'es moche. Tu pues la merde. T'as ramené Messi, tu pue la merde. Messi, rentre chez toi. 20 000 dans un national. Vu sur les cimetières. Vous êtes tous nuls. Et de toute façon, on va pas se mentir. C'est parce que Poutine, il nous a menacé que le Paris Saint-Germain, on n'a pas pu jouer. Voilà, donc, euh, Poutine aussi, je t'en veux. Tu nous menaces. Et voilà maintenant comment on joue les Parisiens. Aucune. Rien. On est nuls. On est nuls!